Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est la transformation du plan appelée homothétie. Commençons par donner les éléments caractéristiques d'une homothétie. Une homothétie est entièrement définie par la donnée d'un point appelé centre et d'un nombre appelé le rapport de l'homothétie. Regardons sur la base d'un exemple comment utiliser une telle transformation. Pour cela, considérons l'homothétie de centre O et de rapport 3, ainsi qu'un point M. L'image du point M par cette homothétie est le point M' tel que les points O, M et M' sont alignés et la longueur OM' est égale à 3 fois la longueur OM. Si le rapport d'une homothétie de centre O est négatif, il suffit de construire l'image du point ou de la figure par la même homothétie mais de rapport opposé à celui donné, qui est alors positif, puis de construire l'image de ce nouveau point ou de sous cette nouvelle figure, par la symétrie de centre O. Regardons cela sur un exemple. Et pour cela, considérons l'homothétie de centre O et de rapport moins 1,5, ainsi qu'un point M. L'image du point M par cette homothétie est le point M', tel que les points M, O et M' sont alignés dans cet ordre, et tel que la longueur OM' est égale à 1,5 fois la longueur OM'. Voici la figure obtenue. On remarque alors que le point M' est en fait le symétrique par rapport à O d'un point N, tel que ce point N soit l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport 1,5, c'est-à-dire l'opposé de moins 1,5. Sur la base de cette définition, on remarque qu'une homothétie a un effet d'agrandissement-réduction sur les figures. Si le rapport de l'homothétie est est supérieur à 1 ou inférieur à moins 1, alors on obtient un agrandissement de la figure initiale. Ici, avec le rapport positif 2, le segment vert est deux fois plus grand que le segment bleu initial, et le triangle vert est deux fois plus grand que le triangle bleu initial. Là encore, avec le rapport négatif moins 3, le carré image vert est trois fois plus grand que le carré initial bleu. Notons par ailleurs que si le rapport de l'homothésie est compris entre moins 1 et 1, alors on obtient une réduction de la figure initiale. Ici, avec le rapport 1 tiers, le cercle image vert est trois fois plus petit que le cercle initial bleu. Comme on l'a déjà dit, dans une homothésie, la figure initiale et son image sont dans une situation d'agrandissement-réduction. C'est-à-dire que la figure initiale et son image sont deux figures semblables. Elles ont respectivement les mêmes mesures d'angle et des longueurs proportionnelles. Le coefficient de proportionnalité étant le rapport de l'homothésie si celui-ci est positif, son opposé sinon. On a pu remarquer parmi les exemples précédents que l'étude d'une homothésie entre deux segments. Revient à étudier une configuration de Thalès. Il nous reste à signaler deux autres cas particuliers. Si le rapport d'une homothésie de centre-haut est moins 1, alors cette transformation est aussi une symétrie centrale de centre-haut. Et encore une rotation de centre-haut et d'angle 180 degrés, aussi appelée demi-tour. Et enfin, une homothésie de rapport 1 laisse une figure invariante, c'est-à-dire que la figure et son image sont confondues. Concluons cette vidéo en rappelant le lien étroit qu'entretiennent l'homothétie et une situation d'agrandissement-réduction.